Bibeli liloba, yutoaki likolo, etu taki nace, lataki nzoto, liloba wane yakipona ngana yo. Zambébiene me, liloba nengepesa bishebomoyi, asho kubonde la bisiko zali. Tika mama paro na maboko na zambé, liloba nza mbalo zambasi disol suna profondensi la malo, tiki moti, kumbanda bina. You are you. You are you. nous te disons merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta gloire. Merci pour ta puissance. Merci pour ton onction. Merci pour ta présence. Nous voici devant toi. Nous sommes venus devant ta face pour présenter nos besoins et nous voulons t'écouter dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ta gloire nous couvre ce soir. La Partout là où nous, les gens sont en train de nous suivre. La que les âmes et les esprits soient disposés devant ta face. La Personne la ne peut venir devant toi et entrer comme il est venu. Il ils sont venus devant ta présence et tous étaient rentrés joyeux. Nous avons besoin de ton rendez-vous dans les nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclamons très fort pour l'éternel. Que Dieu te bénisse. Pour la soirée qu'il nous a donnée aujourd'hui. Que son nom soit élevé. Qu'il soit exalté. Il est notre Père. Le Maître du ciel et de la terre. C'est lui qui t'a créé, il m'a créé. C'est lui qui m'a donné les oreilles et toi aussi il t'a donné les oreilles. Et même il m'a donné la bouche, il t'a donné aussi la bouche. Car la Bible dit, lui qui a fait les oreilles et la bouche, la saline, mon ne pourras-tu pas attendre qu a, et ne pourras-tu pas parler de même que nous avons la bouche et les oreilles, et comme nous parlons aussi, de même nous écoutons, Dieu aussi parle et écoute. Souvenez-vous bien-aimés, il est écrit dans Jérémie chapitre 33, verset 3. Ainsi dit l'Éternel invoque-moi, et je te répondrai. Et je t'annoncerai de grandes choses. Et je te montrerai des choses que tu ne connais pas. Ce qui nous a donné un devoir à faire chaque fois. Que toutefois quel que soit le moment, quel que soit l'endroit, une fois que nous évoquons son nom. Il va répondre. Ça, c'est lui-même qui l'a dit. Ce n'est pas un homme. C'est sa propre parole. Et si tu l'invoques, j'aime cette parole. Il n'a pas dit si vous m'invoquez. Il n'a pas dit. Mais il a dit si tu m'évoques C'est qu'il a choisi un homme. Ou une femme. Quiconque l'invoquera. Il va lui répondre. Vous voyez bien aimé. Il n'a pas dit vous. Que si vous m'invoquez. Si tu m'évoques Amen. Amen. C'est comme ça Dieu. C'est que comme nous sommes ici, nous sommes nombrés. Chacun a sa bouche. Chacun aussi a ses oreilles. Mais la parole de Dieu dit. Ainsi dit l'éternel. Si tu m'invoques, c'est que toute bouche qui va s'ouvrir pour crier à l'éternel. Il n'a pas dit lorsque vous allez vous réunir, et vous allez crier vers moi, et je répondrai. Il a dit si tu m'envoies. Je lui répondrai. Il n'a pas dit je vous répondrai. Amen. Il dit je lui. Ko yano voilà pourquoi comme tu es venu ce soir, toi et moi, chacun a son problème, chacun a ses désirs, chacun a ses soucis, chacun aussi a ses projets, tes projets à toi, ce ne sont pas mes projets, et les soucis que toi tu as ne sont pas les miens même tes problèmes à toi ce ne sont pas mes problèmes j'ai mes problèmes à moi vis-à-vis -vis de l'éternel donc si tu as tes problèmes alors ne me regarde pas moi ce soir tout tes dieux et, Dieu, et regarde vers l'éternel c'est alors que c'est à lui que tu vas crier et je me fais comprendre Alléluia Amen. nous voulons lire un texte dans le livre des nombres chapitre 23 verset 19 écoutez Dieu n'est point un homme pour mentir ni c'est d'un homme pour se repentir point ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas c'est sur des questions point. Et ça, ma, Dieu n'est point un homme pour mentir ni fils d'un homme pour se répentir Cette, cette parole met point. oyo. Ça met point. Et et s'ajoute encore. Ce qu'il a dit. Ne le fera-t-il pas? Là maintenant il y a une question. Et ce qu'il a déclaré, ne lexécutera t il pas Amen. Amen. Écoutons-nous maintenant ce soir. Ça, c'est la parole de l'éternel. Vous savez bien aimé. Quand est-ce que cette parole est sortie? C'est une La parole est sortie. Lorsque un roi. Il a vu le peuple de Dieu de loin. Et il est allé chercher un prophète. Pour l'inviter et venir maudire ce peuple-là. Il a insisté Il a, il a insisté. Il a insisté. Avec que ces prophètes-là viennent. Avec qu'ils maudissent. Mais lorsque le prophète est venu. Vous connaissez bien l'histoire. Mais cherchez à nous saisir. Lorsque le prophète est venu. Le prophète a dit me fait bâtir moi cet hôtel. Et dans chacun de ces hôtels, placez des offrandes. Et moi, et toi, et yo, nous allons nous présenter devant l'éternel Et attendre ce que l'éternel va dire. Et ils ont fait et après, après la suite si on a 6 ma cause de le prophète est allé maintenant voir Dieu. Il dit à ce roi C'est toi devant ton hôtel. Moi, je pars me, me présenter devant l'éternel. Mais la seule chose, écoute-moi Moi je vais te dire et dire à ce peuple-là Tout ce que l'éternel me dira, je n'ai rien à dire après. Je dirai seulement ce que l'Éternel dira. Na que j'ai annoncé? Ils sont allés. Lorsque cet homme est allé présenter devant l'Éternel. Dans son retour Maintenant Il là s'appelle le roi Balak. Il lui pose maintenant la question. Qu'est-ce que l'Éternel a dit? Tu m'as dit de t'attendre devant l'éternel. Après que toi tu te présentes devant l'éternel. Je t'ai invité. Pour maudire un peuple. Et toi tu m'as dit. <rire> je ne peux rien te dire. Si ce n'est l'éternel me dit quelque chose. Alléluia. Amen. Quand il est rentré Tant Le roi était patient D'attendre ce que l'éternel lui avait dit Et il lui pose la question Qu'est-ce qu'a dit l'éternel Pour ce peuple là C'est alors que cet homme a commencé à ouvrir la bouche Il dit écoutez moi Balak Tifor. Tifor. écoute maintenant la voix de celui qui écoute la voix de l'éternel de celui qui a la vision de l'éternel écoute maintenant ce que Dieu dit cette parole c'est la parole de l'éternel lui-même il lui dit ye. Dieu n'est pas un homme hein. pour mentir pour là balak là C'est que balak a attendez la parole de l'Éternel. Dieu n'est pas un homme. pour mentir. Pour ni fils de l'homme. pour se repentir. Ni fils de l'homme. pour se repentir. Il écoutait toujours. Ah. Ce qu'il a dit. Ne le fera-t-il pas Et ce qu'il a déclaré Ne l'exécutera-t-il pas Il m'a envoyé pour bénir Changerai-je Ce qu'il a dit Écoutez La pensée de ce soir Je te dis ceci Dieu n'est pas un homme Hum. Dieu n'est pas un homme tu peux écouter tous les hommes sur la terre. Oh, tu peux écouter tous les présidents de ces mots. Oh, Quelle que soit sa grandeur de la puissance. Même quand nous attendons dans, dans les informations, les gens qui manifestent leur puissance et d'armée. Quand il dit un mot, la parole est, est répandue. Et mo mo ce sont des hommes Alléluia Amen. Ce sont des hommes de bato. Que ils, peuvent, ils peuvent même venir nous, été, bah, tu peux, quoi, nous tuer tous ici son, a, ça, Ce sont des hommes bah, ça, Ils peuvent tout faire bah, consala, a, Ils peuvent organiser toutes les choses bah, consala, a, Mais Ce sont des hommes bah, ça, kaka ah. Ils ne sont pas Dieu, c'est que ce qu'ils peuvent parler, même s'ils si signent une signature, ce sont des choses. Alléluia. Amen. Tout ce que l'homme sur la terre peut faire, il peut même changer cela. Facilement, il peut même nier. Tous si nous regardons ce qui se passe dans le monde, il y a des lois établies par les hommes. Ce sont les mêmes hommes là qui viennent après en laissant les écrits, et changer leurs paroles ils arrivent même à nier tout ce qu'ils viennent de signer ce sont des hommes Alléluia mais la Bible nous parle ici dans la parole de l'éternel que Dieu n'est pas un nom quand il parle de l'homme ici, c'est tout ce qui est mortel. Ce qui est mortel, il peut dire et mentir, il peut dire et nier à Ce qui est mortel. Onya kufaka. Et appelé à être changé. Ebenisami yakobongwana. Mais Dieu, kasi n'est pas immortel. Akufaka te. Dieu n'est pas un mortel no Nos pères Nos grands-pères Nous sommes légués de paroles lorsque l'évangile est venu si L'évangile a effacé Et e Alléluia Raradji. Même quand nous faisons des prières de combat spirituel dozo Il y a eu des lois Et Il y a eu des paroles Et les hommes mortels ont légué. Ces, Ces paroles-là, nous les trouvons. Contraire à mes besoins. Contraire à mes sentiments. Ya Je suis appelé à les na ben -mi l Pour Remplacer mes paroles. Ce qu'ils ont dit. Oh les hommes là bah, ah, Alléluia. Mais Dieu. N'est pas un homme. Ce qu'il dit. Oh yalobi <rire> ne le fera-t-il pas? A cause à la beauté. Moutouna. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas un homme. A Pour mentir. Pour la c'est qu'il ne peut jamais Kokosakate. Ce qu'il dit, on a posé la question. Ce qu'il dit, ne le fera-t-il pas? Parce qu'il ne ment pas. Vous comprenez bien aimé. Il ne ment pas. Personne ne peut changer. Lui-même, dans sa souveraineté. Bon ye. Il arrive de foi. E tu entré dans le trouble lui-même. Pour changer ce qui est sorti de sa bouche. Pourquoi Il reste fidèle à sa parole. Voilà na na pourquoi j'aime ce Dieu Tout le temps, comme la Bible nous dit dans le livre des Romains, Romains chapitre 3, verset 4. La Bible nous dit Tout homme est pris comme un menteur. C'est le Dieu qui dit vrai. Mais de la bouche des Haïts. Jésus dit Je suis l'éternel Dieu. Zambé. J'ai juré dans toute ma vérité Ce que j'ai dit C'est rester dans ma fidélité Il n'est pas un homme les médecins, le président du monde, baka baka les généraux, les colonels, baka baka lunael, vos, vos, vos vos magiciens, so. tous les grands maîtres que vous connaissez dans ce monde, so yo, les grands musiciens que vous connaissez, tout cela sont des hommes Ils sont mortels Ils ont parlé Les autres ont changé leurs paroles Ils se sont passés C'est le Dieu. qui dit Oh, yalo so, Et ce qu'il a dit, que le feras-tu le même Qu'est-ce que Dieu t'a dit zamba, bi, On Pose la question. Tu ce que Dieu m'a dit. Oh, zamba, Comme il ne ment pas. Il n'est pas mortel. Quand je vois dans la Bible, dans la, makomi, la Bible me dit, ma il est le Dieu vivant. Il est le même. Il est aujourd'hui. Il reste à l'éternité. Ce qu'il a dit. À il n'a pas à Isaac. Il n'a pas menti à Il n'a à Jacob. Il n'a pas menti à Moïse. Il n'a pas menti à Moïse. Il n'a pas menti à Il n'a pas menti à Il n'a pas menti à Sarah. Il n'a pas menti à David. Il n'a pas menti à David. C'est le toi. C'est seulement à toi qui peux devenir maître Dieu ne ment pas Je ne pas comme toi et moi Je peux mentir aujourd'hui Peut-être que je peux nier ce que j'avais dit Mais Dieu C'est ça la parole C'est la parole du prophète Je porte la parole du prophète Je Dieu que Dieu venu ce soir Hello? Le Dieu que tu as accepté, le Dieu que toi tu as cru, il est le même Dieu que Abraham. Abraham, que la Bible nous parle, ah eh? ma a cru. Il est le même Dieu. Qui a marché avec Pierre Avec Jean. Avec Simon. Avec André. Avec Élie. Elie. Le même Dieu. Qui a enlevé Élie. Elie. Le même Dieu. Qui Il a visité des morts. Il est le même Dieu. Tout ce qu'il a dit. Dès le commencement Toutes les paroles Que Dieu a dit Se sont accomplies. J'aime cette parole Un jour Josué s'est venu Il est venu Pour dire toutes les choses Il est venu devant le peuple de Dieu Souvenez-vous De toutes les paroles Et annonce encore ce soir et toutes les paroles qui est écrites dans la Bible Tout ce tu sais que Dieu a fait sortir dans sa bouche Josué a dit rien d'elle est côté n'est resté sans effet aucune ko parole de l'éternel n'est resté sans effet quand e ko aussi Salomon est venu quand il était devant l'autel. il a repris la même parole que de toutes tes paroles qui est écrit qui sont sorties de la bouche de l'éternel aucune d'elles il Ne rester sans effet Aucune parole de la Bible Voilà pourquoi le Seigneur Je lorsqu'il est venu Il a dit ceci Ça c'est une assurance que j'ai Aucune iota. Aucune yota Ne va rater Aucune il y a eu il à mon corps. a toi, tu as une virgule. a dit, ça Et que <int> vous ah, okay, so mm. avez Amen. De toutes les paroles de l'éternel, il va le faire. ce que Dieu a dit cette année. Il va le voir. Car l'éternel est Dieu. Il n'est pas un homme. Pour Pour mais il n'a pas menti au commencement Ce n'est pas à toi Et ça est pas Et à moi Tu n'as pas na venir Alléluia Amen ce n'est pas à am moi. Et, pas l Et la Bible ajoute -so -ma il n'est pas le fils de l'homme. Quand on parle de fils de l'homme ici, Quand on parle de cet homme-là, Adam. Il n'est pas le fils d'Adam. Toute la, toute la génération, tous ceux qui sont sortis d'Adam, jusqu'à nos jours, qui non les tous, tous même s'est répandu de leurs paroles. Alléluia. Amen. Comme toi et moi Je peux me répandre de mes paroles J'ai été impulsé par un esprit Soit quelqu'un m'a poussé Après des temps Quand je me réfléchirai J'avais oublié C'était moi qui avais dit ça Tu peux me pardonner Je n'avais pas de la bonne intention Ça c'est le fils d'Adam il est facile pour répéter sa parole. Mais Dieu, il n'est pas le fils d'Adam. Il n'est pas avec des sangs de l'eau comme toi et moi. Il se répand facilement. Il ne se répand pas. Et ce qu'il déclare ne peut pas l'exécuter. Il ne peut pas l'exécuter. Ce que Dieu a déclaré, on ne peut pas l'exécuter. A quoi que vous quand il bénit, ce qui -so n'a pas boli, il ne peut pas l'exécuter. A quoi que vous quand il dit, et tant que il est lobby, soit géré. Eh, bigi sama, ne peut pas l'exécuter. A quoi que quand il dit. Soit élevé. Il ne peut pas l'exécuter. Quand il dit Sois marié. Il ne peut pas Quand il dit Tu vas construire. Il acheter. Il ne peut pas l'exécuter. L'homme, moto. Il se pas facilement yeah, a bon Même quand nous, quand nous sommes venus ici Même quand nous faisons nos prières biso. Il y a des fois e et tango, et Nous nous répandons de nos prières biso bon ma, ma, ma biso. Et Après avoir fait la prière si li li, toi même tu changes la prière yo, bon wana, li li na yo. Mais tu ne sais pas qui t'avait poussé de prier Mais Dieu Dieu, Zambé, celui qui a créé les ciels et la terre, il ne peut jamais se répandre. Bon, il ne peut jamais changer sa parole. Bon, Ce qu'il a dit pour Oye, cette année ponavula, je t'annonce la parole du prophète. Na, zota, li, sa, o, malo, bali, sa, le, le Dieu à qui, qui nous confessons jour, jour et nuit. Jour le Dieu qui a dit Je suis fidèle. Quand il a dit Je serai avec toi. Je crois, quel que soit le complot, même si je mange le poison, quand je me réfère à sa parole, que je ne t'abandonnerai pour. Je serai toujours avec toi. Le poison ne me fera rien. Même si je suis entouré par des grands sorciers la parole me dit Ce qu'il a dit ne le t il pas Il m'a dit Je ne t'abandonnerai pas. je dormirai calmement, je marcherai calmement. J'aurai toujours l'assurance Car ce qu'il dit Il le fait toujours Ce que j'ai t'a dit pour cette année Où, ce le Que tu croies ou pas Où, Je t'annonce la parole de l'éternel Ce n'est pas ta foi Je peux faire l'éternel Ce n'est pas de crédibilité Tu peux faire répandir l'éternel quand il dit Que tu dois construire Dieu lui-même Lui-même Reste fidèle à sa parole Reste fidèle dans sa parole J'ai déduit bien aimé dans les seigneurs dans Même nos jeunes et prières, nous quand tu montes dans les montagnes au Quand tu arriveras à connaître Quand tu arriveras à connaître quand je monte sur la montagne, puisque je monte avec la parole, quand je descends sur la montagne, je descends avec la parole, quand je marche, quand je marche avec la parole, quand je dors la nuit, je dors avec la parole, quand on envoie une bombe, Et à quand il te dit Tu ne mourras pas cette année même la bombe ne fera rien vous n'avez pas encore vu quelque chose j'ai vu une fois en 2005 on a lancé quelque chose pendant que les gens étaient dans la prière mais la chose là est venue et tombée sans s'éclater mais dans d'autres endroits quand on voit la chose est tombée Pendant que les gens étaient dans la prière Ça n'a rien fait Ça c'est Dieu Tout -ce il y a une promesse bien-aimée Crois seulement J'aime la parole du dimanche. La foi qui dépasse la frontière vous voyez la foi qui dépasse la frontière cela veut dire quoi j'ai l'affirmation de ma foi là où ma foi est arrêtée c'est là où la foi de l'éternel commence Alléluia Là où tu t'arrêtes dans ta foi. Et là où la foi de l'éternel commence. Comme Abraham. Il a cru. Antimi dans toute espérance. Il a espéré. Antimi contre l'espérance. Il est arrivé à la frontière de son espérance. Mais il a dépassé l'espérance. Et aujourd'hui. Nous sommes appelés les fils d'Abraham et la foi d'Abraham que Dieu ne mange jamais le problème que toi tu as si tu élèves la voix ce soir Dans ces mois de marche Quand tu criera à l'éternel lui qui a dit invoquez-moi il n'a pas dit vous m'invoquez il a dit invoquez moi belle -langa. Il n'a pas dit invoquez-moi. Marie. Et, mobile. Femme. moi Enfant. Quiconque va l'invoquer. No, Dieu va lui répondre. La -ye. Alléluia. Ah. Amen. Il a parlé à l'homme. Comme il a dit, il, il n'est pas un homme. Eh, a -a si tu l'invoques. So -li il est fidèle qu'est-ce que Dieu t'a dit pour ne pas l'accomplir pour ne pas l'accomplir Qu'est-ce que Dieu t'a déclaré Nous voulons maintenant prier. Je veux que tu cries à l'éternel. Toi avec Dieu. Que il n'est pas un homme. Il y a des fois, nous venons dans la prière. Comme d'habitude, nous allons crier. Nous allons prier. Nous allons, prier. Nous allons transpirer. À la fin de compte, nous allons terminer les cultes. Et nous sortons. Mais la Bible dit Dieu est vivant Il est le même Les gens qui l'ont consulté Les gens qui se sont approchés devant lui Personne retourner comme il est venu. Alléluia. Personne. Même quand je prêche comme ça, Je ne prêche pas avec la même puissance. Quand je sortirai, je rentre de ma maison, je suis quitté de ma maison. Dieu, nous sommes tous changés. Que ce soit, Dieu change ta cause il y a des problèmes là ne sors pas avec des causes avec des causes sors avec la liberté Dieu ne change pas tu peux pleurer Dieu ne change pas il ne ment pas qu'est-ce qu'il t'a dit lève-toi qu'est-ce qu'il t'a dit Puisque lui-même, il ne ment pas. Si il ne se répand pas. Dieu m'avait dit. Comme les gens, beaucoup de gens comme nous avons l'habitude de prier l'autre fois. La la comme nous avons l'habitude de prier l'autre fois. Tu m'as la abandonné. Tu m'avais dit. Tu m'as menti. Je change comme quelqu'un, un jour quelqu'un a dit Si tu ne me bénis pas cette année, je vais t'abandonner. Il reste Dieu. Que tu l'abandonnes ou pas, c'est à toi de revenir à lui Parce que lui, il ne change pas. S'il t'a promis cette année. Il va l'accomplir. Même si tu es dans la, dans la marmite des sorciers. Dieu. Il est capable de tout. Tu as des problèmes? Dieu ne ment pas. Tu as des soucis Dieu ne ment pas Tu as des projets que tu as présentés à l'éternel Il n'est pas le fils de l'homme Quand tu vois les autres construire Il ne ment pas Donc <rire> tu vas construire Quand tu vois les autres se marier Il ne ment pas Tu vas te marier Quand tu vois les autres Acheter des avions. Ce sont des hommes comme toi et moi. Ils ont capté quelques promesses. Et la fidélité de l'éternel. C'est accompli. Seulement à toi qu'il peut mentir. Seulement à toi qu'il peut changer. <rire> S'il a marché avec des pasteurs, des apôtres de, de, de l'autre foi, il est le même. Il est le même. Pour résister les morts, il est le même. Pour guérir les malades, il est le même. Pour prophétiser, il est le même. dans l'espace, il est le même. Pour marcher dans l'espace, il est le même. Il le même. Il ne ment pas. C'est Dieu, je l'aime beaucoup. Njambo mm. nalingake Kolosu. Na na moto te Baba, Minalia, Baba, Usini, Ache Baba, Minalia, Baba, Usini, Ache Nazalina, Motote, Yawe, Kolosu, Nanga I'm moto So goodbye. le nom de l'éternel. Tu es devant Dieu toi-même. le qui t'a dit, oui. si tu m'invoques, je te répondrai, je suis l'éternel. Tu ne mens pas. Ce que j'ai dit On a la lobby Je l'accomplis kokis, Ce que je déclare Je l'exécute. C'est Dieu et de Il est le même Qui a écouté Sarah, oh, a Sarah Il est le même Qui a écouté Abraham, oh, a Abraham Il est le même Qui a écouté Joseph, oh, a Joseph Il est le même zambiwana zambiwana Qui a répondu à David oh, y a y a oui. Il est le même a Il a répondu à Salomon Il le même qui a répondu à Ézéchias. Il est le même qui a Il répondu à Bartime Il est le même Il a ressuscité Lazare oh, -la oh. Il est le même. ne change pas devant l'Éternel devant Dieu qu'est-ce qu'il t'a dit Qu'est-ce qu'il t'a promis pour qu'il année? il dit cette année l'année de construction la, aujourd'hui il, a dit, a il est t'a dit il n'est pas Tu n'as pas un nom, tu n'as pas un nom, tu n'es pas un nom, Et que tu ne pas un pas Parle tu par Parle, te parle, dis pas un tu m'as promis oh ka que cette année, l'année de la construction, es que la cette année, l'année de construction, la cette année, l'année de construction, oh Dieu, je vais te construire car tu es fidèle, tu ne mens pas, tu ne mens pas, ce que tu as dit be happy Le la, la de la de ses amis, la vie, de la Ligue. la, Ligue. la, Ligue. la parlez les parlez par les par lui, par les lui par les parle-lui les moschés, par lui moschés, par les les moschés, par est moschés, par les Il par les il par les moschés, par les moschés, par les moschés, par les il Tu es oui, à Dieu, parle à Bien Dieu, Oui à, à Dieu. Tu ne parles pas devant Dieu, tu Lui, parles devant Dieu. Tu parles devant Dieu, encore tu parles devant Dieu. Il est celui qui écoute à la prière, tu es celui qui écoute la prière. Oui, oui, oui. Oh, ne fermez pas ta bouche, ne fermez pas ta bouche. Mon côté, C'est que tu as Il y a des difficultés. Il des Il y a des Il y Bien-aimé, écoute-nous. Écoutez-nous. Personne ne peut prier à ta place. Je dis, c'est toi qui me À no A quiconque na no l'invoque, il lui répond. No il ne répond pas, il n'a pas dit amas. Ce n'est pas comme nous sommes venus ici. Mais à celui qui va crier à lui, il oh y, y a des problèmes à toi. Il y a des Souci dans ton cœur. il des projets. tout ce qui organisé pour cette année. Tu as si le Et désir. le désir. Et na moutre, na yo. Si y a écouté la voix de si écouté la prophétie. Tu si écouté la promesse. prier pour toi? Dieu lui-même dit. Il ne ment pas. Il ne se répand pas. Ce qu'il dit, Il le fait C'est Dieu. C'est le C'est le Dieu. Qui t'a prophétisé Il le promis Il reste Dieu. C'est Prie à Dieu. C'est le Dieu. Dieu. Cette année la C'est l'année de la construction Et ça, Que tu sois construit. Et de dans les domaines spirituels. dans les domaines la le domaine spirituel Dans les domaines la le domaine physique Dans le domaine financier Et dans les domaines le matériel. Et dans les domaines matériels. Prie à Dieu Il a donné la promesses Il a donné la prophéties Il t'en parlé à toi t'en parlait à toi il a parlé à toi Ce qu'il t'a dit Ce n'est pas ce qu'il m'a dit Écoutez Yoka ce que Dieu t'a dit Ce n'est pas ce que Dieu dit. On m'a dit Je le reprends encore Ce que Dieu t'a dit Ce n'est pas ce que Dieu dit. Et ça on m'a dit Ce que Dieu m'a dit à moi moi hein? Et pour moi Et ça pour nan pour toi. Et ce que je dit. On est pour toi. Et ça n'est pas oh, Tu sais qu'il t'a dit. Il te dit encore. Il n'est pas un homme. Tout est matie. Parle-lui. Qu'est-ce que je t'ai dit <gibli> Quel est ton désir? Nini. Quel est ton souci? E si Quels sont tes projets? Tu as besoin de quoi? Ona ya nini. Lui il te dit? Et, ta la yo. Je suis fidèle. E te je ne réponds pas. Je ne mens pas. Ce que je dit. C'est ce que j'accomplirai. Il t'a dit quelque chose? Parlez à lui. son nom. Il t'a parlé, tu ne tomberas pas, Fais, de... Que tu seras la tête, on se la tête. La Lola, Personne, elle, non tu oui. la tu ne joueras pas tu es à Dieu, tu à Dieu, tu à Dieu, tu à lui, à il te te Ne regarde pas celui qui à côté de toi. Ne regarde pas. Ne regarde pas. Celui qui est à côté de toi. regarde à Dieu. Parle à Dieu. Le Rappelle lui. Rappelle lui.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 je suis venu ce soir, je suis à à soir, la vie, la vie, la Exécutez mon exécutez mon exécutez exécutez exécutez exécutez Que tu le départ, heureux, heureux, heureux, allez, allez, allez, fais -moi du bien si je me connais, je me connais, je me je me connais, je me connais, je t es t es je me connais, je C'est je nous, je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 la commune aïe, la la Jésus, la de Jésus. La nom de Jésus. La de Jésus. ce soir. Et te ce la ce soir. Et sale ce soir. Et te la ce soir. au de Jésus. de Jésus. La te ce soir. la toute la foi La qui la la foi qui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 accompli ce soir. Donc, ce qu'il t'a promis. Ce qu'il t'a dit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je, je, je, je t'écoute bon ce soir. Quand écoute ce soir. Les objets. Ça? les oreilles de l'éternel sont, sont ouvertes ce soir et la bouche de l'éternel reste ouverte pour écouter ta voix pour écouter ta voix pour écouter ta voix qu'il te soit fait ce soir. Et ça, les mélanges n'ont pas qu'on a l'élan. Qu'il te soit fait ce soir. Et ça, les mélanges n'ont pas qu'on a l'élan. Selon ta foi. Confie-toi à l'éternel. Et tu verras la gloire. Dieu répond. Ne peut jamais mentir. Il t'a écouté. Ne regarde pas ton prochain. Regarde à Dieu. C'est lui qui écoute. Il ne ment pas Celui qui t'a promis Celui qui t'a dit quelque chose Il reste fidèle Au nom de Jésus Christ Au nom de Jésus Christ Au nom de Jésus Christ, de Jésus -Christ. La la Nous voulons faire la prière Nous voulons faire la prière Ferme tes yeux. Quand à lève tes mains en haut. Fixe tes regard vers l'éternel. Présente ton cœur devant l'éternel. Alléluia. Mm. Tu es le même. O -e -mokko. Hier, aujourd'hui et éternellement. le Tu es Dieu, Dieu. O oh, Zanzibar, qui n'a jamais changé. Oyo oh, abongo na tamoko lomokote. Tu es Dieu, Dieu. O oh, Zanzibar, qui bénit. Oya oh, pambolaka. Dieu, Dieu, au Zambèze qui élève, Oya oh, Tombolaka. Dieu, Dieu, au oh, Zambèze qui restaure, Oyo oh, Azongi s'agalliso sur Bolambo Dieu, Dieu, au oh, Zambèze qui accomplit, Oya oh, Kokwisaka. Dieu, Dieu, au oh, Zambèze qui exécute, Oya oh, Kasalaka. Dieu, Dieu, au oh, Zambèze qui jure la vérité, Oya oh, Katagalabo Sembo Et de tout ce que toi tu as parlé. Na onye oh, no soyolo la Bible nous dit aucune d'elles comme côté n'est restée sans effet. Ce que toi tu as dit à Abraham. Oye, tu l'as accompli. Ce que tu as dit à Salomon pendant le son. Oh, tu l'as accompli. Ce oh, que yani oh, tu as dit à David. Tu l'as accompli. Oh, Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Lorsque la soirée d'aujourd'hui, si que, que tout ce que toi tu as dit, Na, oh, y tout ce qui est écrit, oh, rien. Oh, que rien elokote. Soit raté cette année Dans la vie de ta fille Dans, Dans la, de la fille. vie de ton fils Dans Au nom de Jésus Christ, Christ. Je, Je reçois l'ordre de, de, de bénir Tu ne peux pas révoquer Que tu le bénisses de ce soir Car personne Ne peut venir à toi et retourne comme il est venu. Montre-toi que tu es Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous disons trois fois Amen, Amen, Amen. Amen, Amen. Amen. Amen. Ma yote, yote, l'ensemble de ma Milolo, milolo, milolo, milolo, Oh, ça miracle Est-ce que ma Milolo, na les mêmes